Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astredis, c'est moi Zéna et voici les prévisions des poissons pour la semaine du 15 au 21 juin 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Lundi pour le Québec et lundi et mardi AM pour l'Europe. La Lune sera dans le bélier, votre deuxième maison. Une journée occupée mais productive et peut-être bénéfique financièrement. Si vous travaillez durant cette journée, vous pourriez faire des revenus supplémentaires, surtout, surtout si vous travaillez dans le domaine de vente et des échanges commerciaux. Des dépenses seraient aussi requises durant cette euh, période. Juste soyez attentif aux dépenses impulsives. Mardi et mercredi, ainsi que jeudi pour le Québec, et mardi PM, mercredi et jeudi pour l'Europe. La lune sera dans le taureau, votre troisième maison. Votre humeur serait plutôt orientée vers la socialisation et l'envie de parler et d'écouter les autres. Vos échanges avec les autres seront injectés par beaucoup de tendresse, d'amour et d'empathie. Vous aiderez à vous aiderez les autres à trier les problèmes, les analyser dans le but de trouver des solutions. Cette belle sensibilité que vous aurez augmente votre popularité et vous rend charmant, surtout au niveau de la parole et de l'intellect. Tout le monde veut écouter vos conseils. Bien que de temps en temps, vous pourriez avoir quelque impulsivité au niveau de la parole, mais rien de grave. Les belles énergies de cette période vous protègent. Vendredi et samedi, la Lune sera dans les Gémeaux, votre quatrième maison. Cette période sera teintée de beaucoup de questionnements de la réalité, car vous pourriez ne pas percevoir les choses correctement ou interpréter les messages selon leur vrai sens. Mars est conjoint à Neptune dans votre signe et la lune fait un carré avec lui aussi donc beaucoup de confusion pourrait vous entourer vous pourriez aussi être facilement trompé par les malveillants alors soyez attentif et ne pas vous engager rapidement en fonction de votre première impression surtout quand les choses apparaîtront trop bonnes pour être vraies Également, vous serez trop sensible alors vous pourriez être blessé ou vexé plus facilement qu'à l'habitude. À un autre niveau, vous pourriez ou vous ressentirez plus d'empathie pour les autres. Vous pouvez ressentir de la souffrance vous-même ou en être touché d'une manière ou d'une autre. Cet état de vulnérabilité pourrait être détecté facilement par les personnes malveillantes. Alors, soyez attentifs. Dimanche et lundi, la Lune sera dans le cancer, votre cinquième maison. Enfin, la confusion et la pression de la dernière période s'allègent d'une manière importante. Et la Lune est maintenant dans votre maison de plaisir, des amours,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 encore meilleure utilisation de ces énergies car vous aurez également un bon sens et une appréciation de la beauté. Vous trouverez du plaisir en divertissant, en cuisinant, mais aussi même en prenant soin des autres. C'est le bon moment pour décorer votre maison ou, maison ou planter ou prendre soin des fleurs dans votre jardin.